Ok, donc là, je vais essayer de tenter d'évacuer plusieurs objections. Pourquoi il n'y a pas plus d'hypersensibles On pourrait d'abord répondre parce que euh, il va y avoir de plus en plus d'ondes et tu verras bien, il y aura toujours plus d'hypersensibles. Ok, très bien. C'est ce qui me satisfaisait pendant un temps. Mais on verra qu'on peut aller plus loin, c'est plus subtil. Deuxième objection, pourquoi y a-t-il autant de femmes Le ratio homme-femme est très faible. Il y a énormément de femmes, on le voit sur le groupe Facebook. Eh bien, j'ai une réponse qui, j'espère, ne me fera pas passer pour un misogyne archaïque, mais je l'ai marqué plus bas dans mes notes. Les femmes sont plus vulnérables, d'autant plus en modernité. Qu'est-ce que j'appelle la modernité Eh bien, mesdames, l'animal qui attend en vous, la part inconsciente, on va dire, en vous, c'est que vous êtes le sexe faible vous êtes moins grande que vos congénères masculins. Vous vous moins lourd, vous êtes moins forte de manière générale, vous êtes moins résistante de manière générale toujours. Ça, votre cerveau animal, il est bien au courant. D'autant plus si vous arrivez des accidents et des choses comme ça. Et puis on peut développer à l'échelle de l'enfant. Quoi de plus vulnérable qu'un enfant Donc la société moderne, en plus de ça, avec son individualisme, Vas-y, fais tes études, trace ta route, ensuite tu auras le marché du travail, ensuite tu auras le marché de l'immobilier, etc. Euh, le marché des mythiques et adopte un mec, c'est un combat de tous les jours qu'on vous propose. Donc euh, l'animal qui est en vous, il est bien souvent en mode survie. Tout ça, c'est énormément stressant pour vous. Qu'est-ce qui peut arriver également chez les femmes Et ça, je l'ai noté, c'est grâce à ma mère, une anecdote. Elle m'avait dit « Quand j'étais enceinte de toi, je ne pouvais plus supporter l'encre des journaux. Ben » Ça, ça m'a fait immédiatement penser à un ami que je connais qui est MCS plein pot et qui également ne veut plus du tout supporter les journaux. Mais chez ma mère, c'est passé Alors est-ce que c'est un cycle hormonal décalé, également quelque chose qui a un dysfonctionnement qui s'est passé au moment de la transition, femme non enceinte, femme enceinte Et je me pose également la question de la ménopause. Est-ce que ce serait pas également le même problème Une femme enceinte est d'autant plus vulnérable qu'elle porte son enfant. Elle se déplace moins vite, elle ne peut pas fuir, elle ne peut pas se battre. Elle est dans la zone danger. Et on le voit chez les animaux. Quand la, la femelle a toute la portée, vous pouvez être sûr qu'elle entend dix fois plus, elle sent dix fois plus, elle retient dix fois plus tout ce qui se passe dans son environnement. C'est d'abord des qualités puisque ça nous permet de survivre, dans les cas extrêmes. C'est bien naturel, mais par contre, il peut y avoir des failles qui se mettent en place. Donc ça pourrait expliquer le ratio homme-femme. Et alors Oui, mais alors pourquoi si peu d'hommes Pourquoi des jeunes hommes comme des hommes plus âgés Bon, ben là, on tombe sur la question des, des profils atypiques. C'est-à-dire qu'on a les hauts potentiels intellectuels, sur Internet HP, HPI, et ce qui est de l'ordre du trouble du spectre de l'autisme. Le profil Asperger, par exemple. Pourquoi je pense à eux Parce qu'ils ont une très bonne mémoire, un traitement de l'information qui est plus rapide. Les neurologues s'intéressent à la partie supérieure du cerveau, d'où les tests de QI et compagnie. Et je dirais que c'est plus profond que ça, c'est-à-dire que c'est un cerveau qui est ultra câblé. Peut-être un cerveau très plastique qui peut s'adapter, selon les cas. Il y a des autismes où c'est un peu plus sclérosé, disons qu'ils ont des centres d'intérêt plus restreints, qui sont très très poussés d'ailleurs, ça leur donne une certaine personnalité très attachante. On va voir également pour les espérateurs qu'il y a d'autres problèmes. En parlant des hauts potentiels, les psychologues parlent d'hypersensibilité. Donc à nouveau on tombe sur ce problème de perception stockage, filtrage de l'information. Ça, ça, à mon avis, ça se passe d'abord dans les strates limbiques. Donc, vous mettez un HPI dans une famille toxique, mettons qu'il soit diagnostiqué, je sais pas, borderline ou bipolaire, à cause d'un médecin incompétent, il est là, hein il est déjà là, hein et puis pour trouver un emploi et compagnie. Ça peut aller très vite, hein, sur un parcours. De manière générale, le HPI, de toute façon, il a des ressources pour euh, se fondre comme un caméléon dans la masse. On verra ça aussi chez les autistes, surtout au féminin, je dirais. Cette histoire de masque, de s'adapter à toutes les situations, ça, ça génère un épuisement à force. C'est des profils qui s'écoulent entre 25 et 35 ans. Et ils ont commencé un début de carrière professionnelle, ils avaient tout pour réussir, etc. Mais ils avaient des bases très très faibles hein, au niveau des liens affectifs, par exemple. Hein, que ce soit familiaux ou en amitié, voire en amour, hein, ça peut être compliqué. Hein. Donc on se rend compte que dans les groupes HSMCS, si vous regardez les profils, vous allez tomber sur des ingénieurs, pour ce qui est des hommes des techniciens supérieurs comme moi par exemple, pour le reste vous allez trouver certainement des passionnés ou si on va un peu plus sur des traits autistiques, des gens qui maîtrisent leur domaine, hein. ils ont une parfaite connaissance de leur hobby, de leur lubie, c'est des, des véritables passionnés, donc euh, on va les trouver là, hein. les psychologues les ont identifiés hein, dans, dans ce secteur là, hein. ils finissent seuls euh, 30-40 ans ça devient compliqué, ils ont pas trouvé un partenaire ils n'ont pas trouvé leur père. Hein. Moi, je me rappelle, la neurologue, à la fin de l'entretien, m'a dit « C'est juste que vous n'avez pas trouvé vos pères, tout simplement. » Et euh, ouais, ça m'avait ému, hein, parce qu'en fait, c'est très très important sur ces deux déclencheurs-là. Le narcissisme, le narcissisme social, on va dire. Voilà pour ces points, je vais continuer à développer. On verra que les profils atypiques, c'est un long spectre. Hein. Moi, je pense être profil HPI avec des traits autistiques. C'est-à-dire que ça m'a handicapé, mais je suis passé sous les radars pendant mon enfance, mon adolescence. Les problèmes familiaux sont passés sous le radar, hein, dans les familles bourgeoises. Vous savez pas ce qui se passe, hein. les premiers voisins ils sont à 300 mètres. L'école, les copines, tout ça, ça va, c'était passable, mais ça peut craquer dès l'adolescence. Hein. Les moqueries, les harcèlements, tout ça, ça va vite hein, aussi. Hein. Je vous laisse analyser un petit peu. A tout de suite.